écoutez tout le monde, les petits Rodriguez, j'espère que vous avez bien suivi nous. Vous allez voir l'incroyable, le magnifique deck macaque banane. Ce n'est pas un deck toilette, oui, parce que c'est vrai que ça ressemble un peu à un deck toilette, le retour du chasseur face, mais il faut réfléchir avec ce deck. Il y a parfois des spots où il faut garder certaines cartes en main. Euh, donc voilà, il y a un peu de réflexion. Donc on n'est pas sur un deck toilette qui va finalement juste balancer sa main tour 1, tour 2, tour 3 et ensuite gagner, même si ça reste un chasseur face. Mais on joue, voilà, les nouvelles... Euh, cartes un petit peu finalement, les nouvelles euh, euh, caractéristiques des cartes, comme le Brouilleur Jungle finalement, euh, cette arme qui est euh, très très cool, alors un peu difficile à jouer euh, pour le coup, parce que parfois il faut garder les cartes, parfois il faut juste la, la jouer comme bim, euh, 8 dégâts pour 4, qui va euh, s'améliorer finalement dès que vous allez jouer des sorts et évidemment dans ce deck vous avez le régime de banane et vous avez les macaques, les tonneaux de macaques qui euh, évidemment vont améliorer Brouilleur Jungle. Sachant qu'à 7, il euh, y a des cartes extrêmement cool À 6, il y a des cartes extrêmement cool Et à, et à 9, évidemment, il y a le Roi Crush Et à 8, il y a aussi Ozumat, accessoirement Bref, j'en parle dans la vidéo euh, Vous avez quand même le côté un peu value Enfin, pas, pas value, mais en tout cas un peu euh, mid euh, Avec euh, presque mid-range finalement Là où finalement dans les versions face On aurait remplacé Rendashara et Podzik par d'autres bursts Là, on a Podzik, Rendashara euh, Et finalement, voilà, on a une curve qui est quand même assez efficace Avec le côté, euh, je joue plein de sorts avec monter en flèche finalement Il y a le Raznazjan euh, également, on a le fléau du Kraken qu'on peut en, en, en, enfin jouer, qui est très intéressant dans cette liste, donc voilà, on est vraiment sur une liste qui nécessite les bananes, qui nécessite les euh, macaques, pour justement euh, générer tous ces, euh, toutes ces petite combinaison de cartes, on est vraiment sur un agro, mais un agro synergique, donc euh, vraiment très agréable, c'est une liste accessoirement qui est top 50 euh, à l'heure actuelle, donc foncez foncez si vous aimez euh, ce genre de deck, je rappelle que vous avez dans les commentaires et les descriptions de la vidéo, un petit lien Instant Gaming, qui vous permet tout simplement de gagner un jeu gratuitement, alors c'est très simple, vous cliquez dessus et euh, vous avez un gros euh, panneau où c'est marqué Participate. Bim Vous cliquez. Et puis à la fin du mois, peut-être vous serez tiré au sort et vous allez gagner ce jeu gratos. Donc voilà, faites-le tous. Ça prend euh, 5 secondes. Sur ce, bon visionnage c'est parti, contre un curé. Le match-up n'est pas forcément évident. Alors là, on a une main euh, intéressante parce que finalement, on a une curve de mana, mais je pense qu'on doit euh, viser mieux. On doit viser euh, les ondulances féroces. On doit viser, euh, donc ça, c'est évidemment très intéressant, les sorties genre ondulance biscuits pour chien, c'est très très fort dans ce match-up. Voilà, on, on doit viser vraiment les, les, les sorties premium, finalement, surtout si c'est un prêtre, euh, un, un curé contrôle. Bon, ici, c'est une version aggro, donc le match-up est plutôt bon. On a un early game plus bas que lui. Euh, lui, il va jouer sur le burst. Et nous on va jouer sur la prise de board Donc normalement dans ce genre de match-up, on est devant tout simplement euh... Euh... Alors c'est intéressant Je pense qu'on va juste on ondulance Mais on a des choses euh, assez tricky Parce qu'on a le fléau On a euh, le brouilleur qui va vraiment être très très très intéressant Ok Ça trade. C'est pas mal quand même. C'est quand même pas mal. Je crois que je vais faire sa trade. Je crois qu'au prochain tour je vais développer euh, le brouilleur jungle et on verra ensuite. Donc oui, prêtre agro plutôt bon matchup. Dès qu'on va jouer contre des agros, on va être fort parce que justement avec le côté macaque, le côté banane, on a une vraie, euh, une vraie prise de board un peu plus euh, euh, qualitative on va dire qu'une une version vraiment full face comme avant, même si ça reste un deck chasseur face. Hein. Euh, ok. On a vraiment envie de développer l'arme. Est-ce qu'on ferait pas juste ça Et on va garder la, la combinaison avec monter en flèche, la pièce, les bananes. On fait ce trade là. Vous voyez lui en fait avant de commencer à burster euh, ma, mon visage finalement bah, il doit quand même détruire mon board. Et le problème c'est que bah il va pas. Normalement il ne va pas y arriver. Bon là on a le brouilleur avec le, les bananes. Bon normalement ce, ce matchup se joue avant le côté un peu late game, un peu compoté euh, du brouilleur jungle. Mais bon, on sait jamais. Bon là, en tout cas, c'est un peu relou. Parce que, belle prise de board. Ça, c'est très très strong. Levé les plus bas. On va faire ça. On va faire ça. J'aime bien ça Là je vise là Ouais on va faire ça Je fais ce trade Pièce En vrai banane ici Et value là J'ai repris le board euh, c'est pas mal, je peux mettre 5 dégâts si je veux Mais j'ai repris le board avec cette 3-4 Qui est quand même assez relou à détruire Au soyage Donc à un moment il faut quand même bourrer un peu euh, Mais là, ok Bah écoutez ça me va Là je vais pouvoir tranquillement Quoique, fierté c'est quand même strong Ouais mais ça c'est quand même vraiment pas mal Quoique la fierté Me permet de reprendre on va... on va rester sur cette, cette stratégie de prise de board Ouais je pense que c'est pas mal. Là il peut pas jouer DAOE, son fameux AOE A5 qui met 2 euh, et qui remet 2. Donc ça c'est plutôt pas mal. Esprit sauvage c'est chiant. Donc il peut choper la 3-1. Il va dans une 3-3. Euh, cathédrale, ça change rien ici. Il va la faire juste pour piocher, non. Ok donc là c'est bien parce qu'on a le brouilleur. Je pense qu'on va le jouer. Je pense qu'on va le jouer plutôt que le pouvoir héroïque. Même si en vrai, on aurait pu rentrer le pouvoir héroïque, mais là dans cette situation là, on considère qu'il va quand même souvent nous rentrer deux dégâts. Si on fait pouvoir, je pense que s'il avait été après mon attaque à 10, 11, 12 même peut-être, peut-être même 13, je pense que j'aurais rentré le pouvoir avec les deux les deux fléaux dans la mimine. C'est un peu chiant mais ça va. Donc oui, par rapport à ça, je répète, je sais pas si je l'ai dit dans l'intro mais en gros Bon, après, vous faites en fonction de ce que vous pouvez faire. Mais euh, si vous faites à 6, vous avez forcément une bonne carte. Alors, ça, c'est strong. Euh... Ouais létale. Donc si vous avez euh, Si vous êtes à 6 Vous avez forcément la Savannah. Si je dis pas de conneries Et euh, le roi des mucs là A7 Il y a hydrolodon mais il y a aussi Le, le Sogmore là le, La neutre un peu pété euh, Vous avez également A7 euh, mana L'amalgame là Le musicien amalgame Donc pas fou même s'il y a Hydrolodon. A euh, 8, il y a Ozumat. A 9, il y a que King Crush. Je crois qu'à 8, il n'y a que Ozumat. Et après à 10, il y a Banjozor, Mais il y a aussi le, le gros taunt. Ben voilà. Bon après c'est plus compliqué d'arriver à 10. Mais en vrai, 6, c'est excellent. 5, bon après 5 et moins. Euh... 5, 6 5 il y a quand même des trucs cool. Euh... Ok. Ouais, 5, il y a quand même des trucs cool. Mais euh. Enfin, on va dire que si vous pouvez le faire. A5 c'est mieux que 4, vous allez me dire c'est évident mais parfois dans Hearthstone il y a eu des T4 qui étaient meilleurs que des T5 Est-ce qu'on a une belle mimine là Est-ce qu'on jouerait pas contre un match-up compliqué C'est pas mal Je pense qu'on va faire ça Puis Braconnière Ça me paraît pas mal. Là il va pré-shot. Après on a banane banane trade. Ah, je pense qu'on doit braconnière. On doit bourriner. En euh, quoi que je peux le trade Et Je vais le trade. Le truc c'est qu'il est gros. Hein. Le truc c'est qu'il est gros. Euh... Vizir. Vizir c'est un peu chiant. Bon, le match-up reste compliqué. Loin d'être ingagnable. Mais compliqué. Tono. C'est pas mal, Tono. Ouais, Tono, c'est pas mal. On va bourriner. Ouais, Tono, ça bloque bien les 2-4. Euh, ouais, le problème, c'est que c'est un deck d'AOE. C'est un match-up qui est complexe. C'est un match-up qui est complexe. A l'heure actuelle le deck est top 50 parce que justement, en fait le deck est excellent, mais alors top 50 c'est excellent, mais je pense que c'est un deck qui a une puissance brute de pouvoir faire un top 10, un top 20, mais il y a ce fameux dk 100 qui quand même pose problème. Encore une fois, loin d'être ingagnable, mais compliqué. Bah, le problème c'est que là, la moindre AO, elle nous envoie sur Pluton, mais je pense qu'on peut pas vraiment tourner autour. Je pense qu'on peut pas vraiment tourner autour. Là en fait c'est un spot où s'il a pas une AOE, on a sûrement gagné. Ouais, là s'il a pas d'AOE on a gagné, s'il a eu une AOE on a perdu. Je pense que dans ce matchup, s'il connaît le match, il est censé mulliganer pour l'AOE. Après il peut grider un peu et se dire c'est un chasseur mid, etc. Ce qui a du sens parce que nous quand on joue chasseur on se dit pas c'est un chasseur face, on se dit c'est un chasseur mid. Bon il a pas eu d'AOE donc on est bien. On a une vraie vraie avance ça c'est chiant par contre. Non, on n'a pas une vraie avance là-dessus. Ah relou ça. Bon, on lui met quand même un peu de pression. Ça c'est un peu relou. Bon, on lui met quand même un peu de pression. Biscuit. Le trade, ça. Je vais faire ce value. Le truc, c'est qu'avec les bananes, je peux vraiment set up un létal. S'il n'a pas d'AO autour d'avant, il a toujours pas d'AOE. Par contre là il peut avoir le crognome et marturges, et maturge. ça me va, ça me va. Faut pas, alors faut pas essayer de générer de la value dans ce match hein. enfin comment dire, faut pas essayer de gagner à la value, <rire> vous n'y arriverez pas, donc, ah zut. Ah, là par contre c'est perdu là dessus. Ouais ça c'était la fameuse AWE, on va quand même essayer de se battre. Faut trade nos créas sinon il se heal avec. Ça c'est quand même assez strong. Bon, en vrai je lui mets une tartine hein. Ah dommage ça aurait été bien une autre arme. En vrai je lui mets une tartine. Le problème c'est que là il peut faire... Euh... Bon en vrai il peut pas recousu. Parce qu'il peut choper la 3-1 et mourir derrière. Mais bon, complexe. Complexe, complexe. On a pris l'AOE qu'il a trouvé sur vizir. Il a eu une belle petite sortie parce que finalement il a eu une curve basse. Il y a eu cette frappe de givre, qu'il a carry. Il y a eu. En fait, les vizirs ont fait gagner. Les vizirs ont fait gagner. Bon après il a des armes hein, pour se défendre. Mais. La colle de la mort, c'est plutôt bonne nouvelle. Parce que là, ça veut dire qu'il manque d'informations. À moins. Bon, oh, ça c'est vraiment très bien pour nous. Hein. À moins qu'il top deck, qui détruit là. Ouais, non, c'est super là ce qu'il nous a proposé. Bon c'est loin d'être gagné mais c'est quand même super. Ça va quand même être complexe, après il est cassette. Et l'avantage c'est que maintenant j'ai le fameux Pouvoir qui grignote, j'ai le Brouilleur Jungle Qui peut rentrer des dégâts à distance J'ai quelques cartes qui rentrent des dégâts à distance J'ai optimisé mes dégâts euh, Il faut gérer le board, il peut le faire pour 8 mana Furoncle, oh non il a toujours le heal Bon en vrai techniquement il gère pas ma 7-5 La question c'est est-ce qu'on gagne au prochain tour Solaire, voilà, il gagne des points de vie Non je pense qu'on gagne pas au prochain tour Malheureusement, nous ne gagnerons pas au prochain tour. Et malheureusement, le deuxième AOE, la, deuxième AOE, euh, la deuxième AoE nous fait perdre. C'est des bonnes AoE, hein, parce que c'est des AoE de PV. Si, si, si l'AoE si la, qui met juste des dégâts en fonction des cadavres, c'était sûrement win. Ah, frappe de la moerté, c'est chiant. C'est pas fini, parce que j'ai encore l'arme. J'ai encore l'Astalor qui va mettre ses 14. Il y a quand même moyen de faire des choses. Le problème, c'est que là, il va générer la créature. Je pense Donc euh, Ouais C'est... C'est quand même complexe C'est quand même complexe Oh C'est oh, haut mais ça change pas grand chose Faut juste affaiblir ça parce qu'on va faire l'heure au prochain tour Euh... Ouais, GG GG, on était pas loin, vous voyez Ça montre quand même la, la puissance du... Enfin, le, le, le match-up quand même assez serré Même si, encore une fois, quand je dis mauvais match-up, c'est théoriquement C'est-à-dire qu'il a des AOE, il a un early game assez bas euh... Il a du heal dans son deck, etc Mais, vous voyez, dans les faits Et c'est ça aussi, le, le chasseur face C'est que on a... souvent on dit toujours Ouais, mais ce deck-là, c'est un deck contrôle, il y a du heal, il y a ça, il y a ça Et en fait, dans les faits, c'est toujours plus compliqué après, ça reste un mauvais match-up. Je pense qu'on a 40, 40 à 45% de rate contre lui. Mais on s'en fout. C'est pas comme s'il y en avait beaucoup. En fait, tout ce qui va être paladin mecha, tout ce qui va être paladin big, en fait, tout ce qui va ne pas être un deck de heal, c'est-à-dire euh, pas prêtre euh, heal, pas euh, guerrier fatigue, même si ça n'existe pas, mais admettons. Il euh, y a quoi d'autre comme deck euh, DK, évidemment. Euh, DK 100 il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a dit euh, Fichou ça me rend fou quand tu dis déca blood Donc je dis décassant Parce que je sais pas pourquoi il a dit ça Mais donc je dis décassant maintenant <rire> Bref La question c'est est-ce qu'on c'est est-ce qu'on trade On a une 4-6 Je pense qu'une 4-6 on l'envoie dans le visage quand même hein Je pense qu'une 4-6 on est quand même censé l'envoyer dans le visage Alors, Les 6 points de vie vont être pas mal Prochain tour par contre je ferai un trade avec Sinon, c'est va-t-il faire le trade Lui non On va faire l'esprit On a la 3-1 qui s'envoie parfaitement dans la 2-1 on a la 3-6 qu'on peut envoyer là-dedans, mais non. On va continuer à rentrer des dégâts, c'est important. On a quand même un deck face. Encore une fois, on ne veut pas value. Si on value, c'est pour prendre le board au début et pour optimiser les dégâts. En fait, c'est ça. La value que l'on fait avec un deck aggro, c'est pour optimiser les dégâts. Euh, je ne vois pas comment je pourrais optimiser les dégâts en envoyant ma 4-6 dans un 2-1, vous voyez Ou dans un 1 Il n'y a pas d'optimisation ici. C'est juste de la connerie. Ok, donc on a l'arme au prochain tour. Donc on va sûrement pas jouer l'arme On a l'arme maintenant même, je dis au prochain tour. On a même l'arme maintenant. Ça c'est pas mal. On va plutôt faire ça. Prise de board. Important, important, important. C'est la clé. Ça c'est très fort dans le match. La 3-1 aurait été naze. Grand bien nous fasse. Trade, trade. Après on peut détruire le boubou divin. Comme ça s'il si a funky. Ouais non, il n'est pas forcément funky. Sachant que s'il fait le Jutterbug ici juste pour piocher, franchement on reste vraiment bien dans le match. Le Jutterbug c'est quand même un, une grosse créa un peu lourde ici. C'est une carte de value mais là on a pris le board donc il doit lui gérer le board. Après on n'a pas un board de fou mais quand même hein. pour un tour 4, euh... en fait on va toujours être plus early que lui. C'est pour ça qu'il faut quand même un peu rentrer des dégâts. Si à chaque fois c'est, je trade, je suis un peu devant, je trade, je suis un peu devant, je trade, je suis un peu devant et qu'à un moment il met le board, bon, en fait on a perdu. Parce qu'à un moment il va commencer à rentrer dans ses tours 5, 6 et on va dire, ah oh, bon bah là par contre la value je l'ai pas. Ok, ça c'est très cool. Le macaque. C'est quoi le play? Vous avez trouvé quelque chose d'intéressant? Vous avez trouvé quelque chose d'intéressant? Euh ouais, ouais, je pense qu'on va juste détruire le board, développer un macaque. Et on a, on a pris le board contre un deck qui a priori est une version pure, euh, donc une version qui va jouer avec euh, les, les silences pour la France, euh, les invitations légendaires, donc le match-up est bon à partir du moment où on a pris le board. Donc là je pense qu'on est vraiment pas mal. Maintenant il faut peut-être commencer à bourrer, essayer de set-up en deux tours. Bon, toujours ça, mais ça se gère, ça se gère. L'arme est cool. faire attention par rapport à la place. On board. Donc peut-être faire double macaque pouvoir. Donc ça veut dire qu'il faudrait détruire une de nos créas. Donc ça comme ça. Arme là. Trade là. Trade là. 4-2 dans le visage. Macaque. Macaque. Pouvoir. Ok. Il y a pas d'AOE dans son deck, normalement. À moins que ce soit une version très bizarre, mais normalement il n'y a pas d'AOE. Donc... Euh... Là il va pièce la comtesse. Il faut qu'on le tue derrière, voilà. Donc c'est important quand même de rentrer les dégâts. C'est con, mais vous voyez les dégâts du début. Là, normalement, on devrait... Ouais, voilà. Donc ça, ça se joue pas à grand chose euh, C'est clairement un match-up qu'on peut perdre En jouant, euh, en faisant une toute petite erreur C'est à dire un moment où on trade au début On se dit bon la 2-1 on a peur de main d'Adal De peur de choses comme ça Qui finalement même pas de sens Parce que si on y réfléchit bien on va plus loin On se dit main d'Adal ça change pas BZF Mais voilà on peut avoir peur de certains trucs A euh, juste titre on peut avoir peur de la 2-3 Qui fait passer notre créa à 1-1 Et ensuite le trade Mais pas sûr qu'elle soit jouée Ok, bon, Deka c'est très fort. Euh, Deka euh, Runimpi, très fort. Enfin, pour, contre nous. Hein. Enfin, nous, on est bien contre lui, plutôt. Il euh... à dire. Non, je vais mieux les gagner toute ma main. Même si en vrai, elle est correcte, mais euh, j'ai la pièce, donc euh... je pense que j'ai envie des. Voilà, j'ai envie de faire des sorties comme ça. On du lance... Faut quand même chercher à faire des bonnes sorties. Hein. Euh... Ça reste un chasseur face. Donc si on accepte des sorties nazes, à un moment on ne va pas gagner beaucoup de game non plus. Hein. Enfin la curve ne fait pas que gagner. Si on cherche que la curve, genre tour 1, une 1, 1, tour 2, plus 2, plus 3, euh... on gagne. Soit si l'adversaire ne fait rien, soit si l'adversaire euh... vraiment il a le match-up catastrophique, mais. En général, ils vont avoir des bons decks, même les bons matchups, c'est jamais du 70-30-80-20, au mieux c'est so enfin, so 60 40 au mieux. Donc, euh... Donc ouais, contre un, euh, dans des matchups comme ça, si on joue juste curvé, euh, c'est comme si on joue un deck d'arène, de, vous voyez Donc il faut quand même essayer d'aller chercher un peu plus qu'une curve, vous voyez Très belle soliste Pour euh... la trade je pense Trajé ah, J'ai pas J'ai l'impression que Esprit Si j'ai la 3 C'est super J'ai pas la 3 -1. Tant pis bon, Ça reste cool hein. Le seul problème c'est ça, en fait j'avais presque pas envie d'avoir la graine Parce que je voulais pouvoir jouer mon brouilleur derrière Mais bon c'est pas très très grave, bon il a vraiment fait de la value avec son soliste C'est cette version euh, Donc là on a un au prochain tour donc on va pas jouer l'arme Après il est déjà bas en PV hein, ah ça c'est bien Je pense qu'on va faire ça Ça. Ça. Quand une banane ici. Histoire d'optimiser les dégâts et bim. Et comme ça, je prends pas la frappe de la moerté aussi sur mon. sur ma rascasse. Euh, une rascasse. Mais une rascasse c'est un vrai poisson, non Moi je me souviens quand j'étais petit, je pêchais la rascasse. Et ça s'appelait peut-être pas la rascasse. <rire> J'ai des souvenirs d'enfance où je pêchais la rascasse. Mais je pêchais pas ça, enfin je me, <rire> je me souviens pas d'avoir pêché ce truc là Enfin en tout cas je serais pas là pour en parler Et franchement pour le moment on a aucune info sur son deck, ah si c'est un, un rouge On va le faire On est déjà à 2 <rire> Le truc est exceptionnel Ok Bon on a pas mal Alors j'aurais presque pu Faire brouilleur Et attaquer avec brouilleur Oh non Là il chatte par contre Bon après il a pas de value Sur la 4-3 Je trade ça hein. Je crois qu'on va optimiser les dégâts maintenant Je pense que je peux un peu optimiser mes dégâts Ça c'est évidemment très très bien si je trouve les tonneaux de macaque. Là on est à 3 Ouais tonneau ce serait super Tonneau ce serait la meilleure draw parce que ça me permettrait de passer à Ouais c'est chiant bon il a double frappe de mort C'est une erreur de faire ça ap après. Bon après la 3-3, euh, ouais. De toute façon il va falloir jouer. Hein. Ah, Ça peut être très très bien ça. Ah non. Ça <rire> partait si bien. Euh ok. Ouais on optimise les dégâts hein. Là on a 8 avec ça, 2 avec ça euh, Faut pas avoir trop de board non plus par rapport à la OE Mais je pense que là j'ai perdu, il a fait double frappe de mort Anéantissement, sans vampirique Il a eu quand même une sortie exceptionnelle Donc euh, faut voir, après il est K15 Il y a déjà un sans vampirique qui a été joué s'il n'a pas de deuxième Après euh, le problème c'est qu'il a le crognome enfin voilà De toute façon on sait hein, ce sera nerfé ça A priori d'ici quelques jours Enfin, rien n'a été annoncé, mais on sait que deux semaines après l'extension il y a un nerf. Donc là, l'extension est sortie il y a à peu près deux semaines, un peu moins. Ouais, c'est chiant là. En vrai, euh, là j'avais gagné hein, sur plein de cartes, hein. c'est rigolo. Hein. Ouais. Ah j'avais gagné sur plein de cartes Bon euh, Je gagne au prochain tour s'il a pas de heal C'est une bonne chose pour nous Ça commence bien Il faut pas qu'il trouve euh, la frappe de mort Sinon ça a Recousu ah, Il est mort là Non on est, on est one off pardon Par rapport à moins qu'on deck Top deck pas Il a des tonnes ou pas Parce que théoriquement, euh, j'ai pas envie de lui donner un heal. Il a crognom. Si je le fais passer à... Ah, fait chier. J'aurais dû garder ma 1, mais bon, ça changeait rien. De toute façon, j'ai pioché une mauvaise carte. Je réfléchis par rapport aux outs. Ah, il y a tellement de choses qui me faisaient gagner. C'est trop frustrant. Je garde mon arme. Ouais comme ça et... Ouais. Ah c'est frustrant. Hein. Est... Elle est très frustrante cette game parce que vous voyez la game d'avant ça s'est joué à peu. Mais vraiment pas un top deck. Plus à une, une... genre un peu le double AOE, et puis voilà. Mais après c'est aussi des cartes qui qui peut jouer dans son deck, qui peut générer. Enfin vous voyez c'est pas choquant d'avoir perdu la premier match mais on n'était pas loin. On a gagné par contre. Et euh... Ouais, en fait j'avais. Ok. Ouais, oh, nice. Ouais, j'avais vraiment pas envie de créer. C'est con, mais à la fin je le mets à un life. Je le mets à moins 1. Donc si je joue une créa et qui fait juste l'AOE qui fait gagner de life, bah, en vrai il passe à 3, enfin il passe à 1 après le pouvoir, donc il faut que je retop deck. Donc vous voyez, ça se joue à pas grand-chose. mais Encore une fois, match-up qui a l'air très complexe, mais finalement, bah in fine, on fait deux games. Une où ça se joue vraiment pas à grand-chose, on le sent. Et l'autre où pareil, ça se joue pas à grand-chose, mais ça tourne de notre côté. Donc ça va être souvent ça. Hein. Ça va être souvent ça. Démo. Bon, démo, c'est normalement un peu free win. Mais encore une fois, c'est pas polarisé, donc c'est free win, mais on peut quand même perdre, vous voyez. Bon, ça, ça reste très très cool. Euh... Ok. Ah, Renatal. On en attendait pas tant. Très beau skin. Je pièce le tracker C'est con mais ça me rajoute un dégât à chaque fois Parce qu'en vrai je vais attaquer avec euh... En fait le truc c'est que si je le joue pas maintenant Je vois pas quand je vais le jouer ça sert à rien Donc Autant le jouer maintenant c'est du grignotage De toute façon lui il va rentrer le pouvoir T2 Donc vous voyez je vais peut-être rentrer deux dégâts avec tracker Donc c'est exactement ce que je veux Là je pense que je vais jouer le macaque Là je pense que je vais jouer les macaques. Il prend évidemment le boost du, de la musicienne. Donc ça reste cool. C'est un 2-5. C'est mieux que faire biscuit ici. Prise de board. C'est important dans un premier temps. On a lui qui va bien compoter. Ok. Ah. Ça veut dire qu'il a un drain à jouer Non Bizarre. Il a essayé de tromper dans ring. Il aurait dû piocher. Ah non. Il cherchait peut-être drain C'est une vraie possibilité. Euh... T4, il a des AOE comme Flamme Infernale mais elles sont pas dingo. Je crois que j'ai juste envie de faire la, la, la, la naga. Et puis Face. Je crois que j'ai juste envie de bourriner comme ça. J'ai l'impression que ces, ces Raskas elles seront pas très fortes dans le match. Donc euh okay. Ça me va, ça me va. Euh... On ferait pas ça et ça. Genre ça. Je pense que je vais plutôt faire le biscuit ici. Comme ça je crée quand même une grosse créa qui peut être chiante pour lui s'il y a une AOE, une autre AOE. 4-5, ça prend pas de rindame. Ça grignote. Ça c'est c'est prêt. Je l'ai amorphe, ok. Donc là il faut commencer à rentrer le pouvoir, je pense. Faut, faut rentrer un max de dégâts euh, sur ce tour. Donc ça va être pouvoir-esprit, je pense. Alors, okay, il a défaussé un mauvais. Euh, non mais en vrai il a défaussé une mauvaise carte. Hein. Je vais quand même full dans, dans le visage. La question c'est est-ce qu'on trade cette 5-3 En vrai si on trade la 5-3, on a sur le museau un Rivender. Si on trade pas... C'est dur à dire. Enfin, je pense qu'on trade... Ça, on s'en moque en vrai ce mort-vivant. Encore si ça avait été Tadius ou une connerie, évidemment, ça aurait été pas la même. Mais là, franchement, euh, ce truc-là, peut vaille fendre. On s'en moque. Ouais. Bon, c'est assez free win, hein. franchement, curve basse. La question c'est est-ce qu'on va arriver à générer un gros crush Est-ce qu'on va arriver à générer un beau T6 avec l'arme Bah là à chaque fois en vrai ça se met mal parce que j'ai mes, euh, mes graines. Donc finalement j'ai mes... Surtout que sur mes graines j'ai mes créatures qui génèrent des armes. J'ai les serres. Mais en vrai euh, là j'ai quand même eu beaucoup de serres je trouve. Hein. <rire> Presque sur 2, un sur deux, c'est un serre. Et non un insert pour les plus gourmands d'entre vous. Là c'est pareil, on peut se dire ouais on a une curve, t 1, t 2, mais non, on a la pièce, on, on veut plus. On veut un board qui soit chiant géré, pas des 1, un, pas une 2, 3. Limite tonneau, oui. Tonneau c'est surtout contre mage, tonneau c'est vraiment relou. Après pièce et tonneau ça pique, hein. mais si on est obligé on le fera. Une pince et de sable. Euh, alors... Qu'est-ce qui peut nous poser problème Ça on s'en moque dans le match Ça on s'en moque pas Et ça par contre c'est chiant pour nous Donc on va partir du principe qu'il a pris ça que il a pris perpétuité Je change pas BZF ah ouais, Le truc c'est que perpétuité c'est pas si fort que ça Genre pour 4 il va détruire un truc J'aurai pas de carte clé à détruire Donc en vrai ça me va et moi, c'est pas un truc que j'aurais envie de caler perpétuité chez lui. Donc, euh... ouais, bon, ça c'est chiant. C'est le jeu. Le macaque. Bon, là, il faut l'arme. Oh, si on trouve l'arme, il y a un roi croche dans le visage. Hein. Bon, par contre, il a 35, c'est un peu chiant. Découvre un serviteur légendaire. Bon, c'est sacrément mauvais ça. Ouais, bah, c'est mauvais. C'est lourd quoi. Donc, c'est mauvais. Ça m'embête de faire double filet là-dedans. Là, dans là une situation qui est un peu problématique. Je crois que je vais trade ça, mais vraiment comme un, comme un faible. Je crois que je vais trade ça comme un faible. J'aime pas se faire ça. Hein. Et J'ai envie de protéger ma 2-4 aussi. Je pense que c'est une optimisation de dégâts. Mais j'aime pas. Ouais Les filets, c'est quand même dommage de les caler maintenant. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Euh... Ah, on n'a pas l'arme, c'est trop dommage avec une main comme ça. On n'arrive pas à agresser. Ah, il a un ping très relou, il a un board qui est existant quand même. Ouais. Ah, ça c'est très très bien. On va le faire tout de suite. Là on fait ça. et ça Je Pense. Et ça. Et ça. Là, il peut perpétuité sur ma 2 3, ping dans ma 2 1. Après c'est plus de banane la 2 1. L'avantage c'est qu'il est bas en PV. Là j'ai l'arme aussi qui arrive. Donc en vrai on est pas mal. Hein. On a le lead en termes d'initiative et on est en train de le bourrer. Et puis il, il a pas beaucoup de gains de points de vie si ce n'est pas. Bon il en a toujours un peu. Il a peut-être un Astalor ou une connerie. mais. Donc là on va forcément rentrer le pouvoir. Donc on va faire un macaque. Je pense qu'on va macaque macaque pouvoir. Le Raznas Jan est très très fort là, c'est avec les macaques. Et vous voyez, il est à 18, petit board. Ça grignote, ça grignote. On n'a on vraiment pas fait une sortie exceptionnelle, mais juste le match-up est, est très très cool. Quoi. Là, c'est vraiment le match-up qui parle. Lui, c'est un deck de value, donc euh, même s'il aime se défendre, il aime se défendre pas contre des decks comme ça. Bon, Alibi, ça nous dérange pas vu qu'on a les macaques. Donc là, on va lui refaire un, un tour bien patate. faut pas qu'il récupère des points de vie sous son puits de soleil. Mais en vrai, c'est très bien pour nous. En bon, rapide, c'est très chiant. On sort bien déjà. Bon il a 18. Je vais garder euh, ça quand même. Ah c'est dommage. Bon après il est qu'à 18. Faut qu'il gère ce board. C'est pas très compliqué, mais il peut aussi le gérer au compte goutte. Vous voyez, il a pas forcément d'Ao. Hein. Ah, ça c'est chiant. C'est à dire qu'il a rien. Bonne chose ça. Il reste 6 mana. Il peut gagner cette game hein, avec une belle AOE. Ah là là. Le drame. Le drame est arrivé. Ça c'est pas mal. On est en mode grignotage hein. Quoi qu'on en dise là Là on est en mode grignotage Bon il a chaté son Blizzard, il est à 17 euh, Le problème c'est qu'on n'a pas trouvé notre Reine d'Ashara Ou notre Pozzik qui font gagner dans le match Brouilleur Jungle c'est quand même 8 dégâts en 2 tours Donc c'est pas mal Le Brouilleur est important euh, Sinon tout le reste est pourri Hasta Lord, évidemment ça fait la win Alibi Alibi c'est bien pour nous ça dépend ce qu'il nous fait derrière, mais Alibi c'est très bien, ça veut dire qu'il a pas de gestion. Ça c'est une erreur, il devrait faire LM. Pourquoi il a pas fait LM d'abord Il fait LM, il prend l'info. Bizarre. Bon, mine de rien, les deux alibi sont passés. Donc euh, ça c'est quand même vraiment pas mal. Il a du mal à prendre le board. Donc on a quand même ce côté grignotage qui va être important, même si on, on, dans l'absolu on perd le board. Bon après si on perd le board, il est quand même à 17. Donc le pouvoir euh, à faire glacer, il gagne de l'armure. Bon là on va lui rentrer, là on va tout être. Hein. Je pense hein. Je pense pas qu'il y ait des trades dans cette situation. Je pense que c'est juste du. No brain là. Ça va se jouer à, à un poil hein. Il est à 13. Ça va se jouer à un poil. Avant, il avait pas d'AOE, donc il a sûrement pas d'AOE. Euh, ouais. j'allais dire, j'ai peur qu'elle ramène le Blizzard. Bon, il est à 13. Hein. Donc là, on gagne avec le Brailleur Jungle. Enfin, Là, on gagne sur plein de, plein de cartes. Encore faut-il les avoir, mais... Bon, ça c'est pas mal. Est-ce qu'on joue les macaques si pioche Raznadjan. Les macaques sont mieux. Renda si Rendashara. Les macaques sont mieux, quoique. Alors, je pense qu'on va macaquer. Ça nous donne du temps. De toute façon, le brouilleur jungle il fait la win. Je crois qu'on va juste macaquer. Tant pis, on a fait une sortie horrible. Euh, vous voyez, ce match-là, on le voit hein, comment ça se passe. On va pas le perdre souvent, on le sent. Franchement, c'est juste que là, on a fait une game catastrophique. Mais ce match-là, on va vraiment pas le perdre souvent. Ouais, là, pour le coup, c'est mort. Mais ouais, on a vraiment eu aucune carte clé. Genre, un fléau, c'était win. Un bozik, hein, une reine. Ah, c'est dommage. Bon, GG. Après, est, encore une fois, on, est, on, on a un excellent match-up, mais on est dans une méta qui est saine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de match-up polarisé. Lui, il joue contre Chasseur, même avec son rénatal, il se dit pas « Ah merde, je suis ingagnable. Il se dit « C'est un match-up compliqué, mais j'ai quand même mes 40-45%. » Et ça, c'est quand même cool. Vous voyez, comme nous, on joue contre DK Blood, DK 100, et on, on se dit « On a notre 40-45%. » Donc, en fait, on va presque gagner une fois sur deux. Euh... Ok on va tout virer Main trop lente Voilà un 3 au début Une 1-3 un Elle est bien aussi hein. Moins bonne mais bien aussi Donc on va Là on a Podzik Pots qui est très très fort dans le match On a ça Into Ça Into Oh! Ça change la donne ou pas? Pourquoi pas? Petits... On a l'oiseau, qui va être cool. Euh, un peu. Quoique. En vrai, non, parce qu'on ne profite pas de, de l'effet de la graine. Mais bon, ça change, ça change que, que. Vous voyez, là, on est content d'avoir une courbe intéressante. S'il y a à la place de cette 1-3, il y a une 1-1, c'est pas le même match. Alors après, on pioche un sort, mais bon. Dans l'absolu, le but c'est quand même de mettre des créas et ensuite jouer les sorts. Si on commence déjà à se défendre à base de sorts, on s'en sortira jamais. Métal harmonique, ok. J'ai presque envie de Podzok. Podzik, pardon. Le non-respect. Non, je pense que je vais, je vais faire l'esprit maintenant. Bon, les 3-1, c'est fort contre lui, je pense. Bon, l'arme aurait été meilleure, mais je pense que les 3-1, c'est fort contre lui. Même s'il a le pouvoir. Prochain tour on va jouer le potzok. <rire> Je l'énerve un peu avant qu'il arrive sur le board. histoire qu'il massacre tout. Ça c'est chiant. Ah. Non, c'est la mer noire. Je pense que ça c'est dur à gérer. Malheureusement on est obligé de gérer... Euh, de, on est obligé de détruire son terrain. Dommage de ne pas avoir un truc qui fonctionne avec des pièces, là. Ouais, on est, on est obligé quand même de gérer le board. Bon, voilà. Techniquement, on a repris le board. Hein. C'est vrai que l'arme, elle est importante dans le match. Le problème, c'est que là, il arrive sur son tour d'initiative. Et en vrai, euh, son board, il est presque aussi fort que le mien, sauf qu'il a 5 manas de plus. Donc Je pense que sur ce play, il a gagné. Je pense que sur ce play, il a gagné. Ouais, l'arme aurait été importante. Euh, on peut encore tout-decker l'arme Euh, on a un Astalor, on a le Podzik. Le Podzik, le problème, c'est qu'il faut vraiment avoir grave initiative pour euh, le faire. Bon, normalement, on, dans tous les match on va avoir souvent énormément l'initiative. Mais là, ce tour-là, il était trop trop strong. Ouais, mettez à l'harmonique en plus 2, là. Ouais, c'est fort, fort, fort. Hein. Là, il n'a pas un value direct, donc ça, c'est bien. Le problème, c'est que j'arrive pas à le blesser. Je donne pas cher de ma peau. Je pense que cette game sera perdue. Ah, l'éleveuse en plus. Ouais, complexe. Complexe, c'est un tricolore. Bon. Et on fait... tellement crade ce que je fais C'est horrible hein. C'est obligé mais c'est dégueulasse hein. Y'avait pas un play où je blessais plutôt la 4-7 Et je faisais 2-4 Je crois que je pouvais garder 1 PV sur ma créa Euh 2 Je hasta luego Tap 2-2 Ping Ouais je crois c'était pas évident. Bon après euh, on tient. Hein. Ah posic en vrai ça va la, ça va l'avantager la, ici. Hein. Je pense qu'on va développer un, un Astalwego. Je, je me demande y a des, si j'ai des outs honnêtement. Parce que c'est peut-être une game où il faut abandonner. C'est un peu bizarre. Après, Astalor c'est quand même une excellente carte. On a quand même des, des en fait, on a des, des enchaînements de draws qui font gagner, mais vu ce qui se passe depuis le début de la partie, depuis le début de la, de la vidéo, on n'a jamais eu un enchaînement de bonnes draw. Mais là, si on pioche brouilleur avec un, un triple sort, je pense que c'est win. que J'ai quand même un, des créatures sur le board, hein. faut quand même les gérer. Hein. Ça c'est pas mal pour nous parce qu'il creuse dans le deck, ça veut dire qu'il développe pas de board, donc en fait, en termes de tempo, il me la redonne. Mais en fait, on, a tel... on est tellement derrière en tempo que même si l'arme me redonne, c'est tendu. Ouais, là j'ai enfin une bonne phase d'attaque. Ça, ça fait du bien. Tout dans le visage. En vrai là on, on, il a vraiment fait un tour qui était faible. Après il a trop d'avance, il a quand même beaucoup trop d'avance. Donc je pense que logiquement je devrais quand même perdre. Mais son tour était vraiment pas bon. En fait son tour 4 il était tellement fort que même derrière avec un tour un peu vide. Parce que là c'était quand même un tour vide. Double pioche dans un match-up comme ça normalement ça te fait perdre. Mais voilà il avait eu un tour trop fort avant. Après euh, il fait des vizirs, il cherche de l'info, enfin il cherche des cartes. Il y a un installeur qui va tomber au prochain tour qui va grignoter un peu. On top t'obdéquer Brouilleur et gagner en deux tours j'ai l'étal. Ouais en fait ce qui nous fait perdre c'est ces 3-1 quoi. Si à la place on a des 2-4 euh, sur les graines ou euh, tout simplement l'arme, bah, c'est pas la même. Hein. Ça c'est quand même assez cool. Parce qu'on était dans une situation où on était devant. Donc là le podzik il a vraiment fait du bien. Donc il en joue un. Oh ça veut dire qu'il va pas traîner mon board. Oh waouh. Ah waouh. Ça, c'est vraiment fort par contre. Ouais, ça, c'est vraiment fort par contre. Ce vient de faire là. Ah, cette AO, elle, fait, elle détruit. Elle nous, elle nous détruit, ouais. Ah, zut. Quoique, quoique. En vrai, il est K18. Euh, il faut brouiller jungle et c'est la win. Après, faut il faut faire gaffe qu'il me tue pas non plus. Hein. C'est vrai, hein, parce que là, il setup, hein. Je pense que ça va être hasta l'heure. Il n'y a pas besoin que ça tue beaucoup de choses, hein. juste euh, un grignotage, là il faut compter mais 8, 9, 10, 11. Il peut me tuer mais de toute façon on, a parti, on est parti du principe que cette gamme là elle était, on avait 10% à un moment, 5 à 10%. On est arrivé à se, se faufiler dans ces 5-10%. Là il est à 6 donc il gagne, je gagne avec brouilleur, hein, vous voyez j'ai pas menti. Sur brouilleur je gagne, euh, sur euh, triple sort je gagne. Donc voilà. Donc j'ai, je gagne sur euh, plein de cartes. En bon, brouilleur moins. Allez, top cake ou pas top cake Pas top cake. Malheureusement. Ah, je les ai maintenant. Ah, ça s'est joué à rien C'est une game extrêmement frustrante. Ouais. C'est une game extrêmement frustrante. Bon, c'est aussi, ça montre aussi la force du deck. Vous voyez, il n'y a pas une seule game... Même avec des sorties dégueulasses, il n'y a pas une seule game de... on, on va, Non, c'est va... est déjà tard. Mais euh... enfin, Ça fait euh, déjà une, une vidéo longue. Mais il n'y a pas une game où, vous voyez, on s'est on, on, on fait écraser. On a eu à peu près 50% de win rate. Et à chaque fois, là, je pense qu'on a vraiment été euh, du côté euh, malchanceux de la du, de, de, la force. Mais si vous faites des trucs classiques, genre une so des sorties classiques, vous voyez, vous passez de, du 50-50 du au, au 60-40 en termes de win rate. Donc, euh, un peu déçu. De pas, euh, de pas. Enfin, je vous ai quand même montré, je pense, la force du deck, mais c'est vrai que peut-être certains qui peuvent être résultats de se disent euh, Le deck il gagne autant qu'il perd. Non, le deck il gagne plus qu'il perd, mais là, j'ai pas eu de chance. Enfin bref, voilà. Si vous aimez les agros, en tout cas c'est la meilleure version à l'heure actuelle. Euh, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde